Amis, sœurs et frères, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, font à Jésus une bien curieuse demande. Ils lui demandent une faveur, celle de se trouver à sa droite et à sa gauche quand viendra le moment de sa gloire. Ce récit est présent dans un autre évangile, celui de Matthieu, avec une nuance c'est que la demande est formulée à Jésus par Madame Zébédée, la mère des fils de Zébédée, Et Jésus ne répondra pas directement à cette femme, mais s'adressera à Jacques et Jean, puis aux disciples, comme dans l'évangile de Marc. Quoi qu'il en soit, c'est une démarche qui ne nous est pas si étrangère que cela, parce que cela nous est sans doute arriver de penser ou de formuler une telle demande, être au plus près de celui ou de celle qu'on admire en, et qu'on pressent devenir une personne réellement importante dans la vie sociale, dans la vie politique, dans le monde du travail, et même en Église. Et en plus, est-ce que cela ne rejoint pas d'une certaine façon les rites de protocole que nous exerçons normalement la demande des fils de Zébédée est curieuse et intéressante. Elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Jacques et Jean sont audacieux, ils se jettent à l'eau. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Jacques et Jean sont les disciples de la première heure. Sur le lac de Tibériade, ces pêcheurs ont lâché leur filet lorsque Jésus les a appelés, ils sont partis avec lui sans se retourner. Ils sont d'une fidélité constante, ils suivent Jésus dans ses déplacements, ils l'écoutent enseigner, ils sont témoins de ses guérisons, de ses changements qu'elle suscite. Et comme ils sont en route pour Jérusalem, les deux frères se jettent donc à l'eau en posant cette question à Jésus et en fait, on pourrait le traduire d'une autre façon. Nous avons tout laissé pour te suivre. Nous avons même pris le risque d'entrer en dissidence avec la pratique religieuse. Nous prenons le risque de croire autrement que la tradition dans laquelle nous avons été élevés. Alors nous voudrions bien savoir si nous ne faisons pas tout cela pour rien, et que nous ne nous affranchissons pas du passé pour rien. Alors, si tu peux assurer un peu nos arrières et nous rassurer par la même occasion, ce serait quand même une bonne chose. Et les deux frères s'enhardissent un peu plus. Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Même si elle semble curieuse, la démarche des fils de Zébédé se tient. Elle se tient humainement. D'abord parce que nous pouvons y déceler un sentiment de sécurité ou encore une démarche de reconnaissance. Vérifier qu'ils ne font pas fausse route en suivant Jésus. Et elle se tient aussi du point de vue politique. Si Jésus doit gouverner, alors ils veulent bien une place d'honneur dans le gouvernement. Car enfin, ils sont bien en route pour Jérusalem. Et si Jésus y va, c'est sans aucun doute pour rétablir le trône de David, renverser l'autorité romaine, restaurer la foi juive, tout en l'ouvrant sur la modernité. En effet, Jésus est en train de se rapprocher de Jérusalem et pour la troisième fois, il a annoncé à ses disciples sa mort prochaine. Et c'est pourtant dans ce contexte que Jacques et Jean font leur demande à Jésus et nous remarquons combien Jacques et Jean sont en complet décalage avec ce que Jésus vient de leur dire. Il a évoqué sa mort, il pense à leur statut, il a évoqué ses souffrances futures, il pense reconnaissance, place d'honneur peut-être. Malgré tout, leur demande est émouvante par la confiance qu'elle présuppose car Jacques et Jean croient que Jésus peut réaliser leur prière. Ils croient que le règne de Dieu va bientôt s'établir et que Jésus siégera effectivement comme un roi glorieux. Jésus ne nie pas marcher vers sa gloire, vers la gloire. Il a déjà annoncé que le royaume allait en venir. En revanche, il sait que cette gloire et que ce royaume ne correspondront pas aux attentes des disciples. Alors il avertit les fils de Zébédée, il avertit aussi les dix autres disciples que la demande des deux frères avait irrité et fait s'indigner contre eux. La glorification du disciple ne consiste pas à prendre le pouvoir à ses côtés, elle consiste à servir et à se donner aux autres, de la même façon que la gloire du maître réside dans le fait de donner sa vie pour la multitude. Et c'est vraiment là la perspective dans laquelle tous les actes, les pensées, les projets des disciples du Christ devraient s'inscrire. Servir, se donner. C'est quelque chose que nous disons très souvent aux différentes cérémonies de baptême dans notre Église. La liturgie indique cette notion de service. Chacun est appelé au service de Jésus-Christ. Être au service de Jésus-Christ, c'est devenir soi-même un serviteur ou une servante. C'est là où réside la grandeur de la foi. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Nous sommes encore une fois dans l'évangile du renversement des situations qui défient toute logique humaine. Pour un disciple du Christ, la gloire n'est pas là où on l'attend. Elle ne réside pas dans le fait d'être servi, mais de servir. Et dans une optique chrétienne, le chef n'est pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Ceux qui exercent le pouvoir, dit Jésus, en tant que chef des nations, tiennent les autres sur leur domination. Mais Jésus insiste, et la phrase d'ailleurs est au présent, « Il n'en est pas de même parmi vous ». Ce n'est pas une exhortation, c'est bel et bien une affirmation. Non seulement il ne doit pas en être ainsi, mais il n'en est pas ainsi. Et voici une réponse à la fois humoristique et sérieuse. Humoristique parce qu'elle est le contraire de l'état d'esprit des disciples, sérieuse parce que Jésus donne son propre exemple. Le Fils de l'homme, autrement dit, Jésus dans toute son humanité n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Par sa vie... Son enseignement, ses guérisons, sa façon d'entrer en relation, Jésus donne l'exemple d'une vie entièrement tournée vers le service et la prise en compte de l'autre, formulée par cette question qui revient sans cesse « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» En plus encore, Jésus va plus loin dans sa réponse en précisant à Jacques et Jean ⁇ Vous ne savez pas ce que vous demandez ⁇ Et le dialogue qui suit relève encore d'un décalage qui fait penser que les disciples et Jésus ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, les disciples comprennent-ils vraiment ce qu'ils font avec Jésus Les raisons qu'ils ont de le suivre sont diverses et variées, car dans le groupe, il y a Judas. Pierre, Jean, lesquels seront plus tard au pied de la croix Au pied de la croix, voilà ce qui nous renvoie à la question de Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Pouvez-vous recevoir le baptême que moi je vais recevoir Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais Jacques et Jean ne perdent pas leur enthousiasme, nous le pouvons, répondent-ils à Jésus mais Jésus leur dit, vous n'y êtes pas du tout, et d'ailleurs il ne m'appartient pas de vous donner la réponse. Les places seront à ceux pour qu'elles ont été préparées, avec ce passif qui renvoie son auditoire à Dieu. Jésus renvoie toujours son auditoire à Dieu. Parce que lui-même, Jésus fait encore et toujours la première place à Dieu. Mais il rappelle aussi le chemin qu'il est en train de prendre, il annonce ses souffrances et sa mort à Jérusalem. Il s'agit de cette annonce de la Passion que les disciples n'ont pas l'air d'entendre. De et il est intéressant de constater qu'à chaque annonce de la Passion succède une demande spéciale des disciples, un peu comme s'ils n'arrivaient pas à entendre la réalité des paroles de Jésus. Et aussi d'accueillir la réalité de la venue du Messie autrement, telle que Jésus l'annonce. Alors ce texte nous renvoie à nous-mêmes et aussi à ce que nous croyons. Comment nous situons-nous par rapport aux paroles de Jésus, à celles-ci précisément Et comment est-ce que nous nous approprions ces paroles de l'Évangile pour le suivre Et où en sommes-nous de notre propre recherche de reconnaissance dans notre vie, dans nos relations humaines, dans notre vie d'Église Comment comprenons-nous cette invitation à servir les autres telle que le Christ la formule dans l'Évangile aujourd'hui la reconnaissance de la valeur de chacun, de chacune, est inhérente à toute nature humaine. Et au fond de nous-mêmes, nous savons que nous n'y échappons pas. Mais n'est-ce pas, au fond, l'expression de notre désir d'être aimé, tout simplement Alors ce que Jésus transmet ici, c'est un appel à un changement de mentalité. Ce changement va se manifester par un changement de regard sur Jésus, sur la notion de Messie et aussi sur les autres. Jésus annonce le don qu'il va faire de sa propre vie et il nous renvoie à considérer l'autre toujours comme supérieur à nous-mêmes. Dans l'amour du prochain, comme le dira l'apôtre Paul dans son hymne écrit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Seul ce changement de regard sur Jésus et sur les autres permettra de changer quelque chose dans les relations humaines et permettra, si peu que ce soit, l'établissement du royaume tel que Jésus l'annonce tout au long de son ministère. Nous disons volontiers que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne homme, pleinement homme tel que Dieu l'avait conçu, désiré, un homme, un être humain, partenaire de Dieu. Le Fils de l'homme n'est plus seulement l'expression qui désigne Jésus dans son humanité, mais elle désigne aussi chacun et chacune de nous. Ainsi, en servant et en donnant de nous-mêmes, en nous donnant, nous sommes fidèles à notre vocation, une vocation réaliste, humaniste, profondément humaine. Et c'est là que Jésus va plus loin, le don de soi peut aller jusqu'à donner sa vie, et Jésus parle de la sienne. Et voilà que nous découvrons que nous ne sommes pas très à l'aise avec ces termes « coupe de douleur »,« baptême de souffrance » que nous trouvons dans certaines traductions. Dans le Premier Testament, la coupe est souvent le symbole de la souffrance. Et dans son évangile, Marc ajoute celle du baptême, précisée par certaines traductions par justement baptême de souffrance, qui n'a rien à voir avec celui de Jean-Baptiste, reçu par Jésus au commencement de son ministère, ou avec celui que nous pratiquons dans nos églises. Mais cela renvoie à des images qui déroutent dans lesquelles on peut déceler une théologie de la rédemption par la souffrance, qui n'est peut-être plus de mise aujourd'hui, même si elle n'a pas totalement disparu de certains milieux. Il est certain, en tout cas, qu'elle souligne l'acceptation des disciples à la souffrance du Christ. Et s'ils désirent réellement le suivre, ils devront le faire jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ici, veut dire jusqu'au bout de la mort de jésus mort infamante, en plus, qui inaugure une autre forme de don de soi, donner sa propre vie. L'évangile de Jean écrira plus tard, il le précisera, « Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. » Alors c'est le moment de rappeler que le terme grec, qui veut dire « témoin », se dit « martouros » et qui a donné aussi le nom, le mot « martyr ». Cet engagement est courageux, mais non dépourvu d'ambiguïté. Jacques et Jean sont prêts à suivre Jésus jusqu'au bout sans trop savoir ce que cela représente. Jésus répond que le suivre ainsi, cela passe par le service incontournable de l'autre. Mais dans quel but Alors il me semble qu'une des réponses possibles, c'est la libération. Libération de toute forme d'esclavage, quelle qu'en soit la forme. C'est tout le sens du mot « rançon », si chargé lui aussi d'ambiguïté. Jésus montre l'exemple en allant jusqu'à donner sa vie en rançon pour beaucoup, est-il écrit. Et dans le texte biblique, en grec, le mot « lutron » signifie libérer un esclave, mais sans Contrepartie. Alors ce terme est difficile à interpréter parce qu'il rappelle le livre d'Esaïe au chapitre 53, l'épisode du serviteur souffrant. Selon Marc, la vie du fils de l'homme est donc donnée pour racheter beaucoup, une multitude, même s'il ne s'agit ni de sacrifice ni d'expiation, il s'agit en tout cas de rédemption, de prix payé pour libérer une humanité aliénée. L'idée n'est ni développée ni expliquée, mais elle exprime la signification profonde de la mort de Jésus, telle que Marc le comprenait à ce moment-là, et qui continue d'agiter les querelles théologiques encore aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les esclavages ne manquent pas dans notre contexte actuel. Esclavage de peuples opprimés ou affamés par la guerre, esclavage subi par les femmes, par une classe sociale par rapport à une autre, esclavage des migrants, esclavage, esclaves du travail ou du chômage, de la culpabilité ou d'addiction, esclave aussi de la course au pouvoir, de la volonté de maîtriser, tout maîtriser. Mais il y a autour de nous depuis des générations des personnes qui sont allées jusqu'à donner leur propre vie, d'une façon ou d'une autre, pour sauver la nôtre et pour que nous ne restions prisonniers d'aucune forme de dictature, d'aucune forme d'aliénation. La vie du croyant n'est pertinente que si elle s'inscrit dans ce dynamisme créateur, libéré, délivré. Et même si je reprends sans le vouloir deux verbes d'une chanson d'un célèbre dessin animé, nous aussi, nous employons ces deux verbes à propos de l'action du Christ dans nos vies. Et là, je voudrais citer Michel Barlow dans son livre « Pour un christianisme de liberté » auquel je vous renvoie. Il écrit dans son avant-propos « Faut-il dire que le Christ nous délivre ou qu'il nous libère de toutes nos peurs, mais aussi de toutes nos paresses de pensée dans le domaine religieux ?» Si j'en crois les puristes, écrit-il, on libère un prisonnier incarcéré sur décision de justice, mais on délivre un otage retenu en toute injustice. Et dire que le Christ nous a libérés des dogmes aliénants et des dévotions étouffantes, ce serait donner une apparence de légitimité à toute cette végétation parasite qui a proliféré sur son message. Il paraît plus juste de dire que Christ nous délivre de toutes ces considérations et pratiques qu'il l'avait indûment pris en otage au long des siècles. D'autant que délivrer, si l'on en croit les dictionnaires, cela veut dire aussi débarrasser d'une gêne, guérir, soulager d'un tourment, sans oublier que la délivrance est l'autre mot de l'accouchement. Autrement dit, la venue au monde d'un être nouveau. La vraie curiosité de la demande des deux fils de Zébédé, au fond, c'est de nous ouvrir à un chemin de liberté que nous emprunterons à notre tour si nous répondons à notre tour à la question de Jésus, en notre âme et conscience, que voulez-vous que je fasse pour vous notre réponse permettra de savoir exactement où nous en sommes, dans notre service, sur tout ce qu'il y a encore à émonder, à élaguer pour le rendre plus concret, sans aliéner l'autre et encore moins nous-mêmes. Mais aussi, sur tout ce qu'il y a à affiner, à développer pour rendre ce service plus joyeux. Amen.